Non, non si Dernièrement, je me suis préoccupé de mes poissons rouges pour pas qu'ils congèlent. Ah, alors, attends. Je sais pas ce que je fais, mais c'est joli. Moi, faut que je finisse le niveau avec 2000. What ever do to you ah si, ça les... Paralyse, ça fait quoi euh... Je suis pas convaincu de ce que je suis en train de leur faire aux ennemis, moi, avec ces pouvoirs. Ouais, c'est ça, ça les réunit autour de moi. Attendez, attendez, on peut, on peut négocier. Ah oh, puis Seb qui va se faire son. Well done. Marchez pas tous au même endroit. Oh. Bye. Bah, ah mais oui mais forcément c... T'as choisi le meilleur endroit pour apparaître. <rire> ah oh merde Qui c'est a la clé Pourquoi t'as un truc qui brille Seb comme ça <coughs> Ces statues qu'il faut réunir Ah, d'accord, je croyais qu'il avait une nouvelle arme Ça sent oui. le boss, avec des trucs qui spawnent oui. qu de oui. Congelé Mort T'es tout seul là hein. non, non, non, non Raté je pas tenir. 3... Non mmh. j'étais yeah. invisible Ah oui, mais du coup le laser me touche quand même Ah, à deux minutes C'est 22h Ah mais allez, mon poignet Comment ça, deux minutes, à même, mon Ça veut rien dire ta phrase, Anaïs. Mm -hmm. bah, à deux minutes, bah, mon pognon. Yeah Quoi Droite Non, non, à non, droite, attends, attends vas-y, c'est bon. À droite Seb Seb, à, Seb. à droite Seb. <rire> Ah Bouge, bouge, bouge, The bouge, bouge. Oh non oh, oh, Ouais, je peux me protéger de son rayon <rire> Learn to fear me, servants of evil. Non, mais je le oui. Ah, ça les attire! Ah, je devrais utiliser le vaporisateur <coughs> plus souvent <coughs> moi! Je sais pas ce que ça leur fait la DT. J'étudie plus et. J'ai l'impression que ça les ralentit en fait! Oh! oh C'est quoi ce one shot? Ah non, non, non pas, pas ici, pas ici, pas ici, pas ici Ah je suis mort Allez, squelette, suivez-moi Vous allez voir, ça pique un peu sur le début, mais on s'y fait. Ah il y a du monde à gauche On a des clés Euh, qui a la clé Toi. Oh, mais je suis con. C'est pas fini. Euh... Oh, il semble... oh, y a un truc très moche en bas. Alors, c'est pas gentil de, de dire ça. Vous en sortez les deux sur le flanc droit Ça ah. va. explose ah, et moi aussi. Boum, ça a pété. <rire> okay. hey J'ai mes 2000 271 morts. Je suis juste derrière Anaïs, j'en peux plus. Ça pique. Ah, faudrait que je me suicide. Du coup, pour avoir du pognon moi. Mais arrête de me montrer tout ça. Oh, dégage. Ah, encore. Ah oh, non. Oh, bah, c'est drôle ça. En bas à droite, il est. Ah. <rire> il y a trois clés. Moi, j'ai déjà utilisé ma clé. Est Anaïs, c'est les, est les deux autres. S'il te plaît. Oh. Mmh. Euh, ouais, alors te reste pas coincé, hein. Oh je... je le sens mal, je le sens mal. C'est me... ouvert à gauche, hein! Ah, non. Mais! <rire> Mon petit cul! Non, non, non, non! Oh, joli! Joli! Ah je suis mort. Vous êtes sûr que laisser tout le boyon au barbare c'est une bonne idée? Ah cette fois-ci j'ai fait plus qu'anaïs piège Mais comment on voit ça que c'est un piège Careful, uh elf. -huh. C'est qu'à balancer ça comme réplique. Euh, moi je dis, Flo, tu te mets à droite et tu vises à gauche. Ouais. Comme ça, quoi. Par la barbe de oh. give up oh. Ça, c'est drôle. Is that all you've got, hey, welcome back Thor. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non j'ai plus qu'un point de vie. Ah. Oui. C'est la fin J'ai, j'ai, j'ai un fric fou moi. Et <rire> ah, <c 'est> <rire> oui. J'ai pas un truc pour ça moi. Y'a a pas un. Non, d'accord, dans ton cul. <rire> oh non. Oh la mort vous oh, voici si bien. J'ai pas C tout et il y a une couronne. T'en as pas marre de... Non. Prends des vapeurs colorées dans la tronche, mort oui. J'ai l'impression que ce niveau, on l'a déjà fait. Oui. On l'a déjà fait. Ah, je me disais aussi. Il faut de la bouffe. Oh, shot the food Well done, nice going Pardon <rire> Mais euh, enfin de, euh, moi je dis ça, hein, je suis sûr qu'elle avait quelque chose à se reprocher Euh... Hop. Génial Vas-y euh, passe devant cours. Passe devant mais, Ouais non mais... Ça va être compliqué là Oh putain il m'a <rire> vu <vie. coughs> Ça, c'est fait Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, j'ai besoin, j'ai besoin de point de vie. Aïe. Ah, attention, l'autre va péter. Voilà, au moins. Mais pourquoi je suis toujours à zéro de pognon Je suis même pas mort. My... Oh <rire> <rire> <'est quoi> <rire> Héros le plus avide. <rire> ah. Oh. Oh ça, ça ressemble à un boss tu crois c'est parfait bon bah je reste à distance hein. la cléopâtre elle est très morte vivement qu'on est le boss araignée dans le deuxième monde hein. oh, non. On oh, moi, ah non enlève Seb d'accord ça va être long Casse-toi mage. Merlin ah Falls. Faut pas l'amener au dessus, faut juste résoudre le truc en fait. Ouais c'est ça. <coughs> faut vraiment. <coughs> faut redessiner la tête de flèche en haut. En fait c'est le symbole de chacun des quatre grands héros que nous sommes. Tout le monde se fout du gondre premier oh, fragment du turfu uh, oh, ouais j'ai fait 20 morts ah <rire> oh non